Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Alors, c'est une soirée, c'est un début de vidéo un peu spécial. On va faire quelque chose qui n'a, à mon sens, jamais été fait, en tout cas dans le monde de la cuisine et de l'électroménager. On est accompagné du chef Nicolas Godot, qui est là pour nous, pour nous aider. Bienvenue, Nicolas Bienvenue, merci, c'est gentil. Mais bienvenue à toutes et tous. Donc on a en fait des invités, on a des amis, on a des proches qui sont là, on a des, des amateurs de, de, de, de la table, on a des amateurs de casseroles. Et alors on va faire quelque chose d'assez rare, on va en fait tester des produits et on va préparer, tu nous as concocté, oui. tout un repas ouais. complet autour des produits. Euh, de Meijer autour des produits de Meijer. Alors j'explique parce qu'on est quand même suivi aussi par beaucoup de, par beaucoup de français. On dit de Meijer ou de Meijer, en Belgique on dit un peu des deux. C'est une marque qui est située dans le nord du pays, près d'Anvers, à Erentals exactement. Et ce sont des produits de qualité. Et alors l'idée en fait de cette vidéo c'est quoi Nicolas C'est de expliquer aux gens en fait. Voilà comment se passe euh, le nettoyage, comment se passent euh, les cuissons, le, surtout le, régler tout ce qui est température et apprendre le plus difficile. à se servir de son produit. en fait. Hein. Oui, apprendre voilà. à servir de son produit. Donc, on va vous détailler un peu tout ce qu'on va faire ce soir. Alors, euh, on a invité des gens car on voulait en fait cuisiner parce qu'on va faire de l'entrée au dessert euh, dans des produits. Alors, on ne va pas utiliser 40 produits parce que la gamme de meilleurs, elle, elle est immense. On va aussi, c'est très important à spécifier, on va utiliser des produits de qualité. Alors, pour votre navigation dans cette vidéo, tout d'abord laissez des commentaires si vous avez envie évidemment dedans. Euh, la vidéo va être séquencée. Donc vous la retrouverez en dessous comme elle va être longue. Vous pourrez en fait voyager tranquillement dans la vidéo, soit sur votre smartphone, soit sur votre PC. Vous pourrez voyager ça, il y aura des minutes qui seront mises dans la vidéo donc plus facile pour euh, naviguer à l'intérieur. Alors, petite histoire de De c'est une marque qui a été fondée au début du 20 siècle, en 1908 si ma mémoire est exacte. Ils sont toujours basés à Erentals près d'Anvers, donc dans le nord du pays, et en fait ce sont des fabricants. C'est ça qui est ouais. important à préciser, la plupart des produits que vous allez voir pas tous, faut être tout à fait honnête, hein. la plupart des gros produits sont fabriqués en Belgique, ils ne sont pas tous fabriqués en Belgique. Il hein. faut quand même être tout à fait transparent. Certains sont fabriqués beaucoup plus loin, mais euh, la plupart sont quand même fabriqués en Belgique. C'est ça qu'on veut euh, expliquer. Expliquer aussi, allez, comme on disait régulièrement, euh, un mode d'emploi 2.0. Okay. Mm -hmm. Donc, ouais. ils ont inventé quoi de meilleur E euh Pas l'inox, évidemment. Euh, ils ont inventé le silvinox. Tu sais, hein, nous a dire un petit peu plus à ce sujet-là au niveau du silvinox. Le ben, silvinox, on travaille sur cette gamme-ci. En tout cas, on travaille sur cette plie là-dessus. Ça veut dire que je peux utiliser n'importe quelle source de chaleur, que ce soit induction, vitrocéramique, gaz, électricité ou autre. On va travailler avec un revêtement entièrement en inox. Le centre, lui, va être en aluminium pur. Et on va travailler sur euh, trois autres, voire quatre autres couches qui suivront pour pouvoir aller justement sur euh, tout feu. Voilà. Et donc, euh, on va travailler ce soir sur de l'induction, ouais. évidemment, car c'est important. On fera aussi une incursion pour expliquer la différence entre les produits induction. Ça, c'est un, un sujet qui me tient à cœur. Je sais que c'est un sujet un peu technique, qui n'est pas forcément marrant, mais la qualité des fonds au niveau de l'induction est très, très importante à spécifier. Alors, pourquoi c'est une vidéo spéciale Pourquoi on a des invités Pourquoi on est ici entouré Car en fait, c'est une vidéo pour nos 10 000 abonnés. Alors, on va arriver, on est à 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Alors, c'est ça que je voulais quand même faire une vidéo spéciale. Alors... Pour nous c'est énorme 10 000 abonnés, alors vous savez qu'il y a plein d'autres Youtubers, mais 10 000 abonnés sur Youtube, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les gens qui ont fondé avec moi cette chaîne, euh, qui sont là, il y a Christian, il y a Claudie, il y a Benoît, il y a ma femme. Euh, L'idée en fait au départ c'était de créer, euh, de créer donc, euh, une histoire avec des produits, de raconter les produits en vidéo, au début on a fait quelques vidéos, ça termine maintenant à une vidéo par semaine. Donc, tous les samedis à 10 h il y a une nouvelle vidéo. Tant qu'on tient le coup, tant qu'on a des idées, on a une nouvelle vidéo tous les samedis à 10 h Le but, c'est de vous proposer du contenu de qualité. C'est ça qu'on veut faire. C'est proposer du contenu, raconter des histoires et essayer de vous aider, en fait. Euh, c'est surtout ça parce qu'on s'est quand même rendu compte qu'il y avait une grande désinformation dans certains domaines, que ce soit en cuisine, en électro. On vendait des fois des produits à quoi 180 euros, des choses comme ça, plus ou moins. Mais et euh, l'explication était... Sommaire, donc on achetait le produit parce que certains disaient voilà c'est un produit qui sûrement ça vaut son prix voilà sûrement que ça, soit, ça doit valoir ce prix là mais pourquoi voilà pourquoi comment est-ce que j'ai besoin de ce genre de produit si oui comment je m'en sers donc voilà essayer d'être relativement transparent donc c'était surtout ça Donc c'est pour ça que je suis content d'être d'être d'être rassemblé parmi les adeptes euh, j'espère en tout cas des, des, des produits et du magasin et ensuite les gens qui nous ont aidés à faire tout ça donc maintenant on, peut on va rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je disais, on avait entrée plat dessert. Donc ouais. on démarre, c'est parti On peut commencer. Allez, je te laisse la main, on part pour l'entrée et on va parler du fumoir. Du fumoir. Nicolas, je te laisse la main. Avec... Ben voilà. Donc ici, on est euh, sur un fumoir. Donc je peux, j'enlève le couvercle, j'enlève la grille où sera déposé mon ingrédient. Et un un faux couvercle pour protéger mon ingrédient euh, de la sciure. Donc Le but, je vais faire chauffer ma poêle à fond, sans rien du tout. Je vais incorporer un petit peu d'eau. Si mon eau s'incorpore dans mon inox, je vais vous montrer, euh, je suis en dessous de 200 degrés. Quand mon eau va former une petite perle, elle va tourner en rond. Là, je vais dépasser la barre des 220 degrés. Pourquoi arriver à cette étape-là C'est pour arriver à 220 au niveau de ma base, mais 220 au niveau de mes côtés aussi. Pour faciliter, ici, quand les gens vont nous poser des questions, ici, on est sur la gamme Resto. Ouais. Principalement les grandes lignes Resto, qui est une gamme, entrée de gamme, on peut le dire, mais le fumoir, il n'existe que dans cette gamme-là. Mm -hmm. okay. euh, Apollo, qui est une des plus connues. Oui. Atlantis, qui est celle qui va nous, occu nous occuper au niveau de la sauteuse conique. Et, et ensuite, on a, si on a envie, la gamme Design, qui est la gamme John Powell. Mais voilà, on va, va s'occuper aujourd'hui de Resto pour ceci et d'Atlantis pour les autres. Donc ici, je vais incorporer un petit peu d'eau. Ben, justement. Dessus, hein. voilà. voilà, donc ici, mon eau s'est incorporée dans mon inox. On va former une petite auréole. Tout ça à part, évidemment, au lavage. Ici, justement, elle a formé ma petite bille qui reste. Après, dans le fumoir, on peut fumer tout ce qui est poisson, viande, entre 10 à 20 minutes, et tout ce qui est fruits et légumes, en dessous de 10 minutes. Ici, on va faire un saumon fumé, au hêtre. Donc si j'ai de la sciure de hêtre, que de meilleurs faits. En règle générale, on met une cuillère et demie, ou une cuillère à soupe, de sciure, dans le fond. On peut mettre ce qu'on veut en Parce que on peut pas. Oui, on peut mettre ce qu'on veut. Ici, c'est du hêtre. Le hêtre est neutre, il va un peu... Euh, avec tout, que ce soit poisson, viande. Euh, mais on peut mettre du chêne, on peut mettre du pommier, on peut mettre du cerisier, tout en sachant qu'au euh, plus fine ma sciure sera, au plus belle, j'aurai une, une belle fumée et une belle coloration pour mon ingrédient. Si je choisis une sciure qui est un peu plus grosse, un peu plus, euh, plus épaisse, elle aura du mal à brûler une moins belle fumée et une moins belle coloration de mon ingrédient. Et souvent, c'est ça, les, les gens nous, nous demandent régulièrement en magasin, « Ok, c'est très bien un fumoir ah. ». On fait quoi avec un fumoir euh, Ça, tu vas préparer quoi en fait avec ce fumoir Ce fumoir. Ici aujourd'hui, je vais faire tout ce qui est euh, un saumon, un saumon fumé euh, au être, mais à manger directement. C'est-à-dire que je vais garder son onctuosité, un bon goût, un petit côté fumé qui va lui donner sa coloration, mais le goût du saumon va repasser par après au-dessus. Ce n'est pas un saumon que je vais pouvoir garder euh, dans mon frigo et le manger le lendemain. Ça sera beaucoup trop sec, ça n'ira pas. C'est pas bon, c'est à manger directement. Ici, ça pour une entrée, c'est déjà une belle pièce. Donc on peut faire tout ce qui est viande. On peut faire des saucisses, on peut faire du veau, on peut faire euh, magret de canard. Magret de canard. Euh, tu mets une saucisse crue. Oui. Une, une grosse saucisse. Oui. Tu la mets crue dedans. Je la mets crue dedans. Elle va sortir cuite Elle va voilà, sortir cuite, oui. Mais alors j'aurai une coloration euh, homogène. C'est parce qu'on mange avec nos yeux. C'est pour ça que. Oui, non, elle ne sera pas saisie. Voilà, c'est ça aussi. Donc il faut aussi un peu ouais. démystifier nos, ouais, nos ouais, visions euh, classiques de la, de la cuisine à ce moment-là. Mm -hmm. okay. Ici, je vais avoir une coloration homogène. Donc, en soi, ça peut aller sur du poisson. Sur un magret de canard. Magret canard, je le colore ici dedans et je le termine au fumoir. Okay. Voilà. Sinon, donc, ça pas juste... pas être beau Non, c'est parce qu'on mange avec nos yeux et quand on a quelque chose okay. qui est cuisson homogène, mmh. comme une cuisson vapeur, mmh. ça ne mmh. va pas. Enfin, ça ne va pas. Mmh. Voilà. Ce n'est pas, pas forcément beau. Tout ça fonctionne sur le gaz aussi si on a envie. Ouais, on oui, sans problème. problème. Nettoyer un fumoir quand on a, quand on a ceci, chef, qu'est-ce qu'on peut faire La cire va, va être noircie dans le fond. Elle va être noircie, mais elle ne va pas adhérer à mon fond. Donc je vais simplement prendre ma poêle, la secouer, et toute ma cire va bouger, je peux tout jeter. En soi, ici, mon fumoir va avoir peut-être une petite coloration orange partout, mais qui va vite partir au euh, premier lavage, sans aucun problème. Effectivement, ça ressemble pas forcément... Alors quand on a un, un saumon fumé en grande surface, il n'a pas forcément la même tête non, une, pas la même chose. Il y a une explication euh... Oui, parce qu'on travaille ici à un fumage à chaud, donc c'est quelque chose à manger directement. Je ne pourrais pas le conserver. Dans la grande surface, un, un saumon fumé, c'est un fumage à froid sur de long terme. Et donc là, on peut le conserver, c'est à manger froid, évidemment. Tu sais, euh, juste pour ne pas que... Un fumage à froid, tu sais m'expliquer comment ça se passe ou euh... On diminue un peu la température et on laisse beaucoup plus longtemps. Ici, si okay. je monte... Là, je suis passé à 200 degrés, Bon, évidemment, au niveau de ma base. Je n'ai pas 200 degrés euh, ici au-dessus. Je pense que je dois tourner dans les alentours de 85-90 degrés, pas plus. D'accord. Euh, mais ça a mangé directement. Si je le laisse refroidir, il va s'assécher et euh, ça va vraiment pas être bon. Ah bien, allons-y. C'est parti. Donc, évidemment, il n'y a pas eu de matière grasse sur la grille. Donc, il va adhérer un petit peu à votre, euh, à votre grille. Vous le prenez, on le secoue un petit peu, il se défait et voilà. c'est beau hein. oui donc on, on travaille sur une coloration qui est euh, homogène tu le sers, on sert comme ça non je... il faut dresser je suis beaucoup trop impatient <rire> euh, la grille tout ça ça peut aller au lave vaisselle hein, ok que de temps en temps la grille même à nettoyer c'est pas très trigué mais euh... non mais tout part assez facilement alors aussi il y a, on nous pose régulièrement la question de ce genre de, de, de choses euh, parfois dans vos casseroles, hein, vous avez des petites taches, voilà, des petites taches comme ceci, hein, des petites plaques qui peuvent apparaître, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais montrer ici, et des fois des petits, des petits, ouais. comme si c'était piqué. Alors, ce genre de casserole peut, c'est très difficile de piquer ce genre de casserole, donc simplement un peu de vinaigre à l'intérieur et vous enlevez des petites traces de calcaire, ou parfois le sel des adoucisseurs d'eau, voilà. C'est ça, c'est très important. Alors on a ça personnellement à la maison. On a le sel, donc il faut faire attention. Ça s'entretient très facilement. Tu peux expliquer ce que tu mets parce que moi je le sais, mais je pense oui. que les gens ne le savent pas. Ce que okay. tu as mis dessus. Donc ici, j'ai mis de la fleur de sel aromatisée au merlot. Que tu fais toi. Hein. Que je fais moi-même. Ok, ça ouais. va. <rire> C'était surtout ça qui était important. Donc, à en préciser. En fait, j'ai acheté cette bouteille euh, à l'île de Ré. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors maintenant, voilà. Ceci, si on doit, si on maintenant, on doit parler de nettoyage tant qu'on est à déguster. Ceci, on mettra en play je présume. Ouais. Voilà, donc on fera ça après, mais ceci, on met trempé quand même pour, mm -hmm. que, pour que ça s'enlève. Pas de brosse, effectivement, on risquerait de, de, ra de rayer le chrome. On est bien dans de l'inox ici. Hein. Ouais, on est donc c'est de l'inox 18-10. Alors tout ce qui est inox 18-10, c'est obligatoire pour tout ce qui est cuisine. Donc c'est 18% ouais. de nickel et 10% de, de chrome. Donc 18% de chrome 10% de nickel. Ouais. Voilà, euh, obligatoire au niveau de la cuisine. Donc ça, simplement, on le met, on le met trempé. Euh, rien de spécifique, je pense, ici. Si. voilà, Tout s'enlève directement. Donc ça, on, on fera ça après, on va pas faire ça maintenant. Donc, euh, Eh bien, je pense que votre entrée est réussie, chef. C'était tout à fait surprenant, vraiment. Eh bien, bravo. Bravo, chef Nicolas. Merci beaucoup. Alors, on a, on a terminé l'entrée. Je pense que tu as eu euh, plein de compliments. Je pense Arrête. que tu as, as surpris et tu m'as surpris aussi. Alors là, on va parler du gros sujet. Du gros sujet que notre, oui. euh, que les, notre représentant de, de Meyer essaye de nous en parler tout le temps. Pour dire, voilà, l'inox est génial. Il a raison, hein, l'inox est génial. Et la grande peur de l'inox, c'est quoi Parce que nous, on ressent en magasin, je pense que tu ressens la même chose aussi oui, avec ouais. des... des... Les, gens, les gens ont peur de cuisiner sur l'inox, peur que ça accroche. Et alors, après... Le nettoyage, le gros problème, c'est le nettoyage. Ouais. Donc ils ont pas que ça colle. Ouais. Donc la difficulté, c'est la montée en température, la température. Donc est-ce qu'on a besoin d'antiradhésif pour tout non. Non, non, non. Ça c'est clair. Non, oui. La maîtrise, elle est. Maîtriser sa plaque, ça c'est toi qui m'as ouais. dit. Il faut maîtriser sa plaque de cuisson, que ce soit gaz, induction ou vitrocéramique. Hein. Il y a des ouais. gens qui n'ont pas envie d'avoir de l'induction chez eux. Je comprends tout à fait. La vitrocéramique, c'est la même chose. Et là, on va cuisiner sur de la Proline. Sur la Proline. Ok. Donc ouais. cette couche on est sur cette couche, ouais. okay. C'est un triple indu, donc là c'est un alliage spécifique qui a à l'intérieur, okay, qui mmh. permet vraiment d'abord d'être induction, d'avoir une belle répartition de la chaleur, ouais. ok. Sur ceci. Et alors on doit ici différencier plusieurs choses. Il existe également pour des gens qui se posent des questions la gamme Atlantis qui possède une couche de cuivre à l'intérieur qui s'appelle l'inductocil. Euh, la particularité, c'est que là, en fait, le cuivre est un excellent conducteur de chaleur. Donc là, la montée en température est beaucoup plus rapide. Et à la différence de certaines autres poêles où les fonds sont capsulés, par exemple, dans les gammes oui. un peu en dessous, vous avez la totalité de la casserole qui est recouverte. Donc si vous prenez la casserole comme ceci, qui est recouverte en fait dedans. Donc chauffe plus vite, maintient une meilleure température et vous économisez de l'énergie, en tout cas au niveau de la montée en température. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir exactement comment on cuit sur de l'inox c'est à toi, chef. Parfait. Donc ici, on travaille sur la gamme ProLine. La gamme ProLine, on travaille sur une épaisseur qui est beaucoup plus importante. On a la même épaisseur au niveau du fond que sur les côtés. Une répartition de chaleur qui est tout à fait homogène. Et je vais pouvoir monter à haute température pour pouvoir cuire des steaks dedans sans matière grasse. C'est ça qui est important. On peut mettre voilà. de la matière grasse ou pas Parce On que peut en mettre. Moi, j'adore le beurre. Hein, donc ouais. j ai, j ai... Mais... Le beurre, c'est magnifique, mais on peut cuire on sans peut... rien. On peut cuire sans rien, donc ici j'ai pris les deux poils, donc il y en aura une sans matière grasse et une avec matière grasse. Il okay, y a d'autres tailles, je vais même, je me permettre de montrer, voilà, il y a des très très grandes, hein. ok, donc ça c'est du, sur du 28, alors pourquoi elle a une poignée Pour le poids, ok, ouais. Parce que je ne sais pas combien ça doit peser, mais un, un bon 4, quatre... non, un 2,5 kg facilement, donc euh, c'est pour la ça qu'il qu y a une la poignée. La ok, est-ce qu'on peut couper dans les ProLine On peut couper dans les ProLine, Pro oui, maintenant ça va vous faire quand même une griffe. On travaille sur de la masse, donc vous n'arriverez jamais à traverser cette masse. Vous pouvez aller avec une éponge métallique, on peut aller avec une fourchette, un couteau ou autre, et aucun problème. celle si on veut la garder intacte, avec toutes les lignes qui sont ici homogènes, on doit respecter euh, notre matériel qu'on va prendre, donc quelque chose en silicone ou en bois. Si vous allez avec une fourchette ou autre, et que vous allez après avec une éponge métallique, vous allez avoir toutes des petites griffes ici. Bon, évidemment, celle-ci, elle a 7 ans. Et je l'emploie presque, presque tous les jours, oui. Alors la grande différence, c'est ça aussi qu'on veut faire un petit focus là-dessus. Euh, je ne sais pas si tu peux déjà mettre cuir, c'est toi, toi qui dis selon, selon, que les asperges sont au four vapeur, parce qu'on va se faire un, pas, un repas, donc tu nous fais du Châteaubriand Un Châteaubriand, donc, avec et sans matière grasse, donc chacun va avoir un petit morceau pour goûter. Et alors, euh, les asperges vertes et blanches. Et il y a euh, également une différence, c'est pour ça aussi, c'est à voir aussi, ce genre de poils qui sont des, on peut dire anti-adhésifs on peut le dire, oui, on peut le dire. Elles sont pas. Ce n'est pas 100% anti-adhésif. Ce n'est pas le bon terme, mais on peut, on, voilà. on peut le dire. C'est la gamme Alupro. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle C'est surtout ça qui est important. D'abord, il des conseils de les mettre au lave-vaisselle. C'est important. Le, si ouais. on peut les mettre au lave-vaisselle, ça ne sert à rien, mais on peut ouais. les mettre au lave-vaisselle si on a envie. Mm -hmm. C'est garanti 5 ans, ceci. Au jour où on en parle aujourd'hui, 2019, c'est garanti 5 ans. L'inox est garanti 30 ans. Donc déjà, quand une marque comme celle-là garantit 30 ans, effectivement, après 7 ans d'un usage professionnel, voilà, donc c'est ça aussi qui, ça remet un peu l'église au milieu du village. Quand une marque garantit ses poils 30 ans, ben voilà, c'est peut-être aussi un gage, de, un gage de qualité. Et alors tu vas terminer tes asperges de panaki. Oui. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu, c'est quoi tes panaki ça peut fonctionner comment, ça va servir à quoi dans ce cas-ci Ça va être le même principe que ma poêle. Euh, ici, même si votre source de chaleur est inférieure à votre plaque, elle va quand même chauffer grâce à son épaisseur. Tout ce qui est légumes et autres, ça va superbe, ça, on obtient un résultat qui est impeccable dessus. Si on veut commencer à faire une viande ou un poisson, ça fonctionne, mais il faut pouvoir gérer la température. Parce que là, on travaille sur une épaisseur qui est importante, mais aussi une plaque qui est très grande et qui ne va pas perdre de sa chaleur. Euh, généralement, moi, je fais tout ce qui est euh, légumes dessus et je dépose après au milieu de la table, sur des petits réchauds, sur des petites bougies, pour maintenir sa chaleur. Et donc, pour une question de facilité, euh, on va le faire sur un teppanyaki qui est ici oui. parce qu'on n'a pas assez de place à ce moment-là sur le plan de travail. Mais c'est exactement le même principe qu'il soit intégré oui. au plan de travail que directement mis ici sur un teppanyaki. Alors, il y a quand même un avantage dans ce genre de choses, c'est que ça peut aller au lave-vaisselle <rire> ou transporter sur un barbecue ou sur un réchaud extérieur. Ce qui n'est pas forcément le cas quand c'est intégré dans le plan de travail, donc voilà. Mais, on ne savait pas de tout mettre en route, donc on en a un par chance qui est intégré, donc on va pouvoir cuisiner là-dedans. Allons-y, donc Châteaubriand, et alors on va pouvoir finalement... Vous allez voir aussi que le résultat dans, le résultat dans une poêle sans matière grasse est absolument important. Alors, j'aime bien le dire aussi, euh, c'est pas que c'est mauvais de cuisiner au beurre, etc. On n'est pas du tout dans ce genre de discours. Je, comme je le disais, moi j'adore manger au beurre, mais de temps en temps, trouver autre chose et, à, et apprendre à manipuler des poêles là-dedans. Maintenant, chef, quand vous faites du poisson oui. On peut faire du poisson dans ce genre de poêle En inox euh, <rire> C'est un peu la difficulté. On peut le, on on peut le faire. Maintenant, euh, ça va être tout ce qui est poisson euh, plus gras, plus gros. Euh, tout ce qui est cabio, sol. Je sais pas pour vous, euh, sol, Saumon, pardon. Euh, sol et truite, ça pourrait fonctionner, mais il faut mettre quand même de la matière grasse. On ne pourra pas le faire sans rien du tout. Les œufs, très compliqué, voire même presque euh, impossible. Oui, en fait, elle monte trop en température et trop vite. Et à cause de son épaisseur, elle ne relâche pas sa, sa chaleur et on ne, sait pas faire, euh, on ne sait pas faire les œufs. Ça devient, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, tout à fait. Je vais commencer à faire chauffer ma poêle, mes ouais. poêles. Donc là, ça va être le même principe euh, que. Donc là, on le met pratiquement au maximum. Ouais. Ouais. Ça va être le même principe que mon fumoir. Je veux le faire chauffer à fond euh, jusqu'à l'obtention de la petite perle d'eau. Pourquoi Pour arriver à dépasser les 220 degrés. Sous mon fumoir, ça n'avait pas beaucoup d'importance, mais je le fais par habitude. Ici, ça aura de l'importance. Pourquoi Parce que c'est comme ça que mon sec ne va pas coller. Ce que les gens font, ils mettent leur matière grasse et ils allument. Une fois que leur le beurre devient couleur noisette, ils incorporent leur morceaux de viande. Le problème qu'il y a, c'est que quand le beurre devient couleur noisette, on arrive à 180, 190, un petit 200 degrés. Mais on a 200 degrés au niveau de la base, mais on n'a peut-être que 160, 170 au niveau des côtés. Une fois que je vais incorporer mon steak, je vais faire chuter la température à moins de 150 degrés. Et le temps que mon, ma poêle remonte en température, elle va remonter en température avec mon steak. Et il ne va pas pouvoir former sa croûte et va adhérer à ma poêle. Passé 220 degrés, une fois que j'ai ma petite perle d'eau, euh, de là je diminue à 3 quarts puissance de ma tac pour arriver à un steak saignant plus ou moins. Je, seulement j'incorpore ma matière grasse et directement mon steak. N'incorporez pas votre matière grasse, il ne faut pas partir chercher votre sec dans le frigo. Il faut que tout soit préparé. De là, je vais faire chuter à 230, 240, quelque chose à 190, peut-être 200 même déjà. Et mon sec va directement se rétracter sur lui-même, former sa croûte et se décoller. Et alors, je vais, je vais prendre avec ma pince, donc pas tricher, je ne vais pas essayer de le piquer avec, et, avec une fourchette et essayer de forcer. Je vais vraiment prendre avec une pince et vous, et le retourner. Voilà là. Voilà, c'est ça, c'est les gestes qu'on doit retrouver à chaque fois. Voilà, une fois que vous obtenez ce résultat-là, on a dépassé la barre des 220 degrés. De là, je diminue à trois quarts la source de chaleur. Donc, Donc ici, je vais en faire une avec de la matière grasse et l'autre sans. Le poivre à quel moment Je vais en mettre un petit peu ici euh, lors de la cuisson, uniquement du poivre et je vais mettre euh, du sel vraiment en fin de cuisson parce qu'on travaille sur du gros sel. Si ça, ça colle veut. tout de suite hein, quand il met dedans hein. ça, ça, va de suite, ça va coller. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez vu mais on le met et la poêle attrape réellement la, la viande d'un coup. Oui si, si je la retourne, normalement ça doit pas tomber. voilà ça, c'est magnifique de pouvoir, voir ça, de pouvoir voir ça en deux poils au même moment. Donc ici, évidemment, seul avec la matière grasse, ça se retourne directement. Ben voilà. voilà, ça, c'est impressionnant à voir. Donc ici, je vais forcer mes sucs. Donc il y a tous mes sucs ici qui sont dans ma poêle. Je vais chaque fois remettre mon steak dessus. Je veux que ceci brûle pour vous montrer après avec un simple coup de fouet et un peu d'eau, tout se décolle. Donc il ne faut pas avoir peur que ça colle, il ne faut pas avoir peur que, que ça reste attaché dans le fond. Mais c'est le nettoyage le plus impressionnant je pense. Hein. Oui. Vous voyez, chaque fois tout se décolle, donc celle-là n'est pas encore si. Mais ça, ça va être bon. Ça, je peux pouvoir enlever. Et donc, je vais remettre directement deux morceaux ici pour forcer ma cuisson et essayer de brûler encore plus mes sucres. Évidemment, on cuise, quand on cuit avec le beurre, on aura une meilleure coloration et un meilleur goût. Le beurre apporte quand même quelque chose. La coloration ici n'est pas top-top. Donc ici, on est bon. Vous voyez que ça s'enlève directement. Là, j'ai éteint ma plaque. Alors, pour le nettoyage, vu qu'on travaille sur du matériel professionnel, le contraste entre chaud et froid ne va pas endommager votre plaque. Ici, moi, je vais déglacer à l'eau, mais vous, vous pouvez déglacer au vin blanc, rajouter un peu de crème et faire votre sauce, évidemment, avec. Oui, parce que le but, c'est de ré récupérer tout ça et c'est ce qui va donner votre sauce. Donc, ici, j'incorpore l'eau, un coup de fouet. la plaque est coupée est cool. la plaque est coupée Oui, ouais, parce que votre poêle reste encore bien chaude donc le, au moment où vous allez incorporer votre, euh, votre vin blanc et puis votre crème vous êtes juste à la bonne température voilà, là les sucres sont enlevés et donc voilà il n'y a plus qu'à nettoyer euh, pour la vaisselle mais tout est décollé Mais vous dites le contraste entre chaud et froid, euh, juste après la cuisson, ne pose aucun problème et vous aide à nettoyer votre plaque beaucoup plus beaucoup plus facilement à la fin du service. Merci. Voici donc la poêle sans matière grasse. Donc là, simplement mis de l'eau dedans. Voilà, simplement à Tu as fouetté et on a récupéré une poêle, donc voilà, au niveau de la peur de l'entretien de l'inox, on en est là. La poêle avec matière grasse a refroidi. Ouais. Okay. Donc attention, si on la fait rechauffer, qu'on refouette, on aura ceci aussi. Si, mais voilà, ce qu'on obtient dedans, c'est donc de la matière grasse brûlée. On ouais, ça. Voilà. Donc on peut cuire de deux manières différentes, obtenir deux résultats différents. Ok. Et si les gens veulent manger de la viande sans matière grasse, on conseille largement de l'inox à ce moment-là par rapport aux autres, aux, aux autres matières antiadhésives ou pas antiadhésives. Alors on est dans le dessert, la chef tu vas nous proposer un truc extrêmement particulier. Donc je vais d'abord représenter puis tu présenteras le dessert. Tu oui. reprends le même fumoir dans lequel tu as fumé le poisson. Oui. Alors on va quand même montrer donc il est dans cet état là, OK <rire> Comment dans son, jus. dans son jus, dans son jus naturel ça va pas transmettre euh, la... ça va transmettre un petit peu, c'est okay. euh, l'idée c'est l'idée, Oui, on est dans le même repas évidemment juste la grille qu'on a nettoyée comme tout oui. précisé okay. et donc explique-nous un peu ton dessert, il est assez particulier oui donc ici moi, je vais fumer tout ce qui est euh, on peut fumer tout ce qui est fruits et légumes ici je vais fumer une pomme donc il faut savoir que c'est euh, c'est particulier euh il faut espérer que le fumage ne passe pas au-dessus de la pomme. Et alors, le but, c'est d'avoir trois sortes de, de différences en bouche. Donc, on va avoir le, le froid et le chaud, le mou et le dur, et le côté fumé et le goût de la pomme qui revient par après. Donc, on va, on va le mettre en bouche. On va directement avoir ce côté chaud. On va avoir ce côté fumé qui sera là bien présent et ce côté mou parce qu'il sera légèrement tiède et donc ma, pole, ma pomme aura un peu ramolli. Une fois qu'on va croquer dans la pomme, on va avoir évidemment le goût de la pomme qui va revenir, le côté dur parce que le centre ne sera pas cuit, et euh, le côté froid parce que le centre non plus ne sera pas euh, entièrement chaud. De là, j'accompagne ça d'une petite glace. Là, on peut préciser, la glace, on a simplement... On a fait de la glace coco tout simplement, et on l'a mis dans une turbine. Parce que, alors ça, je vais quand même expliquer pourquoi est-ce qu'on est parti sur ces, cette idée-là. On s'est rendu compte, en fait, avec, avec ma femme, que préparer de la glace, c'était pas très, très, très compliqué. Hein. Au final, c'était quand même... Donc là, on a, on, a de la, de, on a un pot de coco, on a de la crème, on a du sucre, on a des œufs, et c'est tout. Voilà, donc on a simplement mélangé le tout, on a fait les œufs avec le sucre, les jaunes d'œufs avec le sucre, pardon, on a fait chauffer la crème, on a, fait, on a fait chauffer le lait de coco, on a réincorporé le tout, on l'a laissé infuser au frigo 2-3 heures et on l'a mis tout simplement dans une turbine à glace et on a simplement obtenu de la glace. Alors c'est parti du simple fait de dire, voilà, que mettons dans les glaces en grande surface Combien de temps ça met de préparer de la glace euh, 10 minutes combien de glace on sait faire avec tout ça, donc voilà, en fait, on sait, à rapport qualité-prix, le calcul, vous le faites chez vous, simplement l'idée de se dire, tiens, refaire sa glace soi-même, est-ce que c'est compliqué, est-ce que ça prend du temps, est-ce qu'une turbine coûte cher, tout ça, on le répondra parce qu'il y aura également des vidéos consacrées à la turbine, parce que c'est une grande passion chez nous, les turbines à glace, ou les, ou les glaciers, parce qu'il y a plusieurs sortes, mais maintenant, donc ça c'est pour la glace, maintenant tu vas nous parler, ça c'est une poêle super importante, qui est très mé pas méconnue, Pardon, je m'exprime mal. Qui est, on l'emploie souvent dans, une, dans un seul but, c'est la fameuse sauteuse conique, oui. qui est disponible en plusieurs, plusieurs, plusieurs tailles. Ça, c'est la grande taille. Hein. Donc ici, sauteuse conique. Pourquoi on a une, euh, un bord dans le fond qui est arrondi Ce qui veut dire qu'on va pouvoir passer avec un fouet partout. Oui. C'est pas, pas grave, il peut, il peut chauffer euh, sans que ça adhère. Donc je ne vais pas travailler sur une casserole où j'ai un angle droit et ça peut coller dans le fond. Donc on est ici sur voilà. On est, sur, donc, on est bien sur cette couche ici, oui. mais jusqu'au bord, en fait, hein, jusqu'au-dessus. Oui, jusqu voilà, c'est ça oui. la, grande, la grande différence. Et donc, on a vraiment ce, ce côté arrondi, ce côté arrondi qui coup, est permis. Où le fouet peut vraiment passer partout et ne pas laisser le mort. Et surtout, ne pas laisser le, quelque chose brûler. Donc, ce n'est pas une poêle, ce n'est pas un poêlon, parce qu'un poêlon a souvent oui. les angles les les pratiquement 90 degrés, a vraiment un rayon, un rayon très fin. Donc, ça, c'est les sauces mais c'est trop réducteur, hein, je pense aussi, oui, que la sauce. Hein. Ici, là-dedans, je peux cuire les pommes de terre. Je peux faire un petit plat mijoté ensemble. Et là-dedans, évidemment, aujourd'hui, je vais faire un, un sabayon, sabayon pour montrer que ça ne sert pas que pour les plats. Ça peut servir aussi bien pour une entrée que pour, euh, que pour un dessert. Donc là, je vais lancer mon fumoir pour pouvoir mettre euh, mes pommes. Non, évidemment. Là, il est à fond. J'ai ma petite perle d'eau. On peut le diminuer. Combien d'utilisations plus ou moins, avec un pot Difficile à dire, mais au On moins est... une dizaine. Oui, facile. OK. Facile. Donc ici, j'ai mis une cuillère à soupe. Je bon. remets mon couvercle, ma grille. Et c'est parti. En fait, il est, euh, il est troué sur les côtés, donc ça veut dire que ma fumée, bah, j'oblige ma fumée à aller vraiment partout. Oui. Si je ne le mets pas, mon ingrédient va être euh, directement agressé par cette fumée par en dessous et on ne va pas obtenir une coloration euh, et homogène. Elle est dans deux sens, on peut le mettre dans un sens, quand l'aliment est plus gros et on peut le retourner quand un aliment est plus petit. Est parce que on nous pose souvent la question pourquoi il est, il est comme ça. C'est simplement une question, de, une question de hauteur. Alors, il a mis. Là, il y a 7 jaune 2. Voilà. Bah, je te laisse faire. Réellement, c'est un jaune 2 par personne. Évidemment, je ne peux pas faire un sabayon pour une seule personne. Euh, il ne va pas pouvoir monter. Donc, c'est minimum 2. Ici, j'ai mis mes jaunes 2. J'ai incorporé mon sucre. Et je vais faire un ruban. Ça veut dire que je dois obtenir quelque chose qui est tout à fait blanchâtre. Oh. Obligé à froid. Et puis seulement on commencera à chaud. Je vais... Voilà, oui. Donc on obtient ce résultat-ci. Tu te vois Et ça, on appelle ça un ruban. Ça, c'est un ruban. Donc maintenant, je vais le mettre à chauffer. Alors pour ceux qui ont, qui ont peur du sabayon comme ça vous le voyez fait, donc à mon avis, quand ils vont suivre tes gestes, oui. tout le monde normalement, avec un bon poignet, Peu, peut le faire. Il y a une façon de tenir un fouet, parce que je vois que tu le tirais... Moi, je pensais qu'on ouais. tenait comme ça, mais c'est... Non, Il y a un geste but... particulier à avoir dans un... Dans... Donc le but, c'est de faire un 8. Un 8, mmh. pourquoi Pour pouvoir incorporer le maximum d'air dedans. Le but, c'est d'avoir un... un un sabayon qui soit bien onctueux, bien léger. Évidemment, le 8, vous ne pouvez pas le faire tout le temps, parce qu'il faut quand même pouvoir tourner sur les bords, parce que sinon, le jaune d'œuf va coaguler. Donc là, je l'ai mis, on va dire, à, à moitié. Oui, le oui, berlet, ça fait reprendre le roux au départ, hein, le vraiment, vraiment. Voilà. Ah ouais. ah. Non, c'est bon. Oui. Oh, ouais. mmh. Qu'est-ce qu'il faut faire La glace comme le sabayon Non, la glace c'était le petit. La glace c'est pour, pour les pommes. Dans le sabayon, ce ne serait pas de ah, trop Je me concentre. Ah, <rire> <rire> oui, ok, d'accord, j'ai mis la moitié. Euh, moi Thomas, je... et ça apporte un petit goût qu'on ne connaît pas et on peut évidemment impressionner ses invités mmh. effectivement c'est indéfinissable on' a... ça casse l'acidité effectivement c'est tout à fait c'est bon voilà, Nicolas, on est, arrivé, euh, on est arrivé au bout du repas. Merci à tous. Merci beaucoup, beaucoup de nous avoir accompagnés. C'était une expérience euh, complètement inédite. Voilà, donc on va quand même résumer ce qu'on a fait. Comme mmh. je le disais, la, la, la vidéo peut, sera séquencée, donc vous pourrez visualiser ça, visualiser ça dans le fond, dans la description de la vidéo. Il y aura également nos liens sur les réseaux sociaux. Il y aura également le lien du, du chef Nicolas. Si vous souhaitez le contacter, euh, le contacter en privé, il y aura moyen de, de le contacter. Donc, on a commencé par, par faire un saumon fumé oui. avec le fumoir. Mmh. Ensuite, tu, tu nous as appris à monter en température, tu nous as appris à cuire un steak. Oui. Sur la gamme Proline, tu nous as appris comment gérer un teppanyaki. Oui. Tu nous as euh, stupéfait avec un sabayon maison. Enfin euh, voilà, je pensais que c'était. Enfin, c'est quand même du boulot. Il hein. faut, faut tout remettre. Mais voilà, le geste, le fait d'avoir un sabayon maison, c'était absolument, absolument impressionnant. Ça, c'est le petit côté un peu surprenant. Ouais. C'est cette fameuse pomme, euh, la fameuse pomme. Donc vraiment, un fumoir, c'est un produit différent. Voilà. Maintenant, vous avez des produits haut de gamme de qualité chez vous, des produits de meilleure ou pas, vous souhaitez en acquérir. Maintenant, vous savez exactement comment ça fonctionne. Vous connaissez les bons gestes. Donc, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci pour ces 10 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Vous connaissez les liens. Laissez des commentaires si vous le souhaitez. YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter pour nous suivre. À très bientôt pour d'autres vidéos. Vous retrouverez ça tous les samedis matin à 10h. Ciao